La préparation mentale et la dépolarisation, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo.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 Donc la préparation mentale et la dépolarisation, on va voir aujourd'hui en fait pourquoi avec la dépolarisation, ben, on va vraiment challenger euh, l'ancien paradigme de la euh, de la préparation mentale classique et pourquoi est-ce qu'on va beaucoup plus vite. Je rebondis en fait après il y a, la, il y a donc mon livre euh, l'identité gagnante, on va mettre juste en dessous qui est, qui est sorti il y a quelques temps. Il y a de nombreux préparateurs qui l'ont lu et dernièrement en fait je faisais une heure de questions-réponses sur Zoom voilà en direct où justement il y avait des préparateurs mentaux qui étaient ici donc il y avait des, des sophrologues il y avait des hypno il y avait des, des gens qui sont spécialisés plus en pleine conscience conscience et qui ont le livre et qui ont euh, bah, trouvé le concept intéressant bah, ça ce qui est top et du coup qui posait plein de questions et c'était top parce qu'il y avait un jeune qui était là qui lui est joueur et du coup à un moment donné bah, il m'explose ses blocages il fait bah moi voilà il est pongiste, il expose ses, ses blocages et, euh, et moi en fait juste en voyant ça boum je lui dis ok en gros, pour, pour toi, c'est important d'être humble, c'est ça il fait bah ouais, quand même. Et du coup, c'est mal d'être arrogant. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, ça m'a permis de, de faire une micro-session de dépolarisation, puisque les premières chez nous durent 2h30 quand on l'a fait vraiment entièrement. Mais juste là, de lui faire voir que bah ok, donc arrogant, il est là. Qu'est-ce qu'il fait euh, qui te paraît arrogant Donc au début, il part un peu dans de l'émotionnel, dans du jugement. Et à la fin, non, dis-moi de manière neutre, qu'est-ce qu'il fait factuellement C'est quoi l'arrogance Qu'est-ce qu'il fait Arrête-toi sur l'image et là, regarde, qu'est-ce qu'il fait qu bah, du coup, il, il s'engage moins quand il perçoit qu'il a moins de l'enjeu. Et là, tac, on a fait une dépolarisation, et juste à la fin, en seulement peut-être un quart d'heure du coup, avec, avec une quinzaine d'autres personnes connectées, les gens ont dit, ah ouais, dingue Et le, le gamin, quand je lui demande, ok, tu ressens quoi maintenant l'autre qui est arrogant Il fait, bah, en fait, ça me fait rien, Je la reconnaissance pour lui, et encore heureux qu'il est, qu est là parce qu'il me fait progresser. Et c'est là où ça va très vite. Aujourd'hui, la dépolarisation vient vraiment enlever les concepts euh, moraux associés à l'objectif. Là dernièrement, justement, ça me permet, j'ai juste une pensée qui est venue sur un, un commentaire Facebook d'un entraîneur qui est arrivé, donc un, un préparateur physique, et euh, il regardait la mission de l'entreprise qui est de contribuer à faire passer euh, l'image du sport français au niveau supérieur. Et je l'affirme parce que c'est mon intention et ma contribution, et, et je dis euh, comme ça, alors pour, pour certains, justement pour lui, il m'a mis en gros, quelle modestie. Et euh, dans ma tête, en euh, gros, enfin il a mis Académie de la plaisanterie et quelle modestie. Et du coup je me suis waouh c'est dommage parce que là il est en train de m'exposer un concept quelle modestie et donc ce que je lui ai répondu c'était donc ce que je suis en train d'entendre c'est que je devrais me limiter dans mes rêves et dans l'atteinte de mes rêves parce que certaines personnes trouvent que ce n'est pas modeste c'est ça et derrière bon il m'a pas répondu mais hein, en fait vous voyez là si je m'arrêtais à ah ouais mince on dit que c'est pas modeste bah du coup je dois faire quoi je dois baisser mon niveau d'objectif je dois baisser mon rêve pour lui lui faire plaisir et pas le déranger et c'est un peu bizarre. Et ce qu'on va voir pour les champions, enfin pour ceux qui veulent devenir champions et qui n'y arrivent pas, ça va être souvent ça. c'est Ils veulent aller là-bas, mais il y a quelqu'un qui lui dit Mais dis pas ça, ça se fait pas, c'est arrogant, sois modeste dans la vie. Non, en fait, si on a envie d'aller quelque part, on a le droit de le dire. Si c'est notre rêve, on a le droit de le dire, en fait, tout simplement. Et les gens vont le juger modeste, arrogant. Égoïste, peu importe en fait, mais ça on s'en fiche. Quand on arrive à se libérer de ça derrière, boum, ça performe naturellement. Donc voilà, aujourd'hui, c'est là où je voulais amener la part Ou, à mon sens, la préparation mentale où on va planifier les choses, ça peut être bien parce que ça amène un complément, bien sûr, et ça amène tellement de choses. Moi-même, ça m'a apporté des choses qui m'ont qui m'ont amélioré mon quotidien. Mais de là à résoudre un problème de fond, je pense que c'est limité et c'est là où la déploitation va faire la différence très rapidement.